Face à tout le mal que l'enfer peut enfanter, toute la vilénie que l'humanité peut produire, nous n'enverrons contre eux que toi. Massa jusqu'au dernier D'où depuis HV1556. Les morts se comptent par milliards. Maintenant, mes frères, prions. Prions pour s'enveiller. Pitié! N'importe qui! Si quelqu'un m'entend! S'il y a des survivants! Récupération du signal du prêtre de l'enfer. Les envahisseurs ont consumé 60% de notre planète. Le signal du prêtre de l'enfer est verrouillé. La cible est marquée, mais le signal ne tiendra pas. Car c'est lui qu'il redoute, et non l'homme et ses armées. Il craignent la marque de la bête. Merci.